Pour ne plus laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même. Il veut penser par lui-même. Il veut voir par voilà, lui-même. Penser par lui-même. Qui... Mais comment c'est pour ça C'est vraiment. Mais vous pouvez pas penser par vous-même. Oui, ah, on peut pas. Bah, vous vous pouvez aussi Penser par vous-même, médecine, pas... c'est difficile. C'est une idée, euh... c est, c est une idée qui, a, qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Ah, vous avez besoin. Oui, vous pouvez pas penser Je par pense vous-même. Cette vous... phrase, il faut la retenir. Mais en soir. tout cas, elle est dans Vous le ne pouvez pas penser par vous-même. Vous, vous par toujours vous avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Ah, vous êtes une constructive, et on va essayer de trouver des solutions. Il veut penser par lui-même, il veut voir euh, voilà, par lui-même. Il lui veut penser par lui-même, que... mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser pathologique par vous-même. C'est oui, ah, on ne peut pas. Bah, vous ne pouvez difficile. pas penser par vous-même, ah, c'est difficile. C'est une idée, euh, c est, c est une idée qui, a, qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens, ah, vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser Je par pense vous-même. que cette phrase, il faut la retenir ce mais soir. En tout cas, elle est dans vous le temps. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Et on serait pas là. Juste avant euh, Sébastien Digès, une dernière question. On vit dans un monde un peu post-post euh, idéologique, où, enfin qui peut-être se réidéologise un petit peu, mais qui a longtemps, euh, qui ne l'a plus été pendant 20 ans, euh, avec euh, une, une idéologie qui a triomphé, l'Occident. Euh, Francis Fukuyama a eu raison, l'histoire est terminée. On nous a maintenant, il euh, n'y a plus tellement d'alternatives. Euh, gagne de l'argent, achète-toi une télé, marche ou crève. Ça crée beaucoup de perdants. Est-ce que ça aussi? Ça peut être un contexte qui explique, un ressentiment qui, qui, qui, qui crée chez les gens une envie d'aller dénoncer, euh, chercher un bouc émissaire, dénoncer ceux qui les manipulent, ceux qui euh, les enfoncent, ceux qui leur enfoncent la tête sous l'eau. Le, le marché des théories du complot est immense. Il y en a un peu pour tout le monde. et Il y en a effectivement euh, pour les minorités, pour les perdants, comme, euh, comme vous dites. Euh, mais il y en a aussi euh, pour la gauche, il y en a aussi euh, pour la droite, euh, il y en a pour les écolos. Euh, C'est... C'est une sorte de. Voilà quoi. De, souvent de, chez les perdants. C est, c est, quand même, non Oui, alors euh, c'est euh, chez les perdants pour ce qui concerne les théories plutôt euh, politiques. Souvent, les théories du complot portent euh, sur les opposants euh, politiques, en particulier euh, quand c'est euh, un opposant qui a gagné telle ou telle, euh, telle, ou telle élection. Mais on ne peut pas résumer le complotisme à une euh, pure euh, réaction euh, en fonction des événements. C'est aussi euh, une attitude qui est délibérément choisie, souvent d'ailleurs pour reprendre un peu sa, non seulement sa vie en main, mais la, la connaissance en main, pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est qu'il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça vraiment Mais vous pouvez pas penser par vous-même. C'est penser par même oui, ah, on peut pas. Bah, vous ne pouvez pas penser par vous-même. En pas... médecine, c'est difficile. C'est une idée euh, qui a été démolie au moins depuis Kant. Euh, ça n'a pas de sens. Ah, euh, vous avez besoin. Oui, vous ne pouvez pas penser Je par pense vous-même. cette phrase, il faut la retenir Mais ben, En tout cas, elle est dans le Vous ne pouvez pas débat. penser par vous-même. Vous, vous pensez dit toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Ah, vous avez dit qu'après une mission constructive. On va essayer de trouver des solutions. Le problème, c'est que parfois, les complotistes, pour revenir à ceux qui mettaient tout le monde d'accord au début, par exemple ceux qui pensent que la Terre est plate,